Good morning. allez-y, d'un l'étude sera aujourd'hui le nishmat Yaakov ben Aïsha et Avraham ben Yisraël ben Phanit. Bienvenue dans notre nouvelle fritna Edward Batistel. Si vous souhaitez, vous pouvez une prochaine étude de dimanche de 5 minutes éternelles. Nous étions à cette année alef mishna nishna bet. Haomer la chaverot kunam kunar kunas are elu kenuim le korban. Cherch cherch cherch are elu le cherem. Nazik Nasiach Paziyach Arello Kenoïm Le Nezirut Shvouta Shkuka Nadar Bumuta Arello Kenoïm Le Une Mishnah qu'on a introduit le principe dans la Mishnah précédente, je vous ai déjà averti, prévenu, que les premières Mishnahs de Maserat Pendarim présentent une certaine, une certaine monotonie, comme ça un peu, on a du mal à trouver ce qu'on cherche. Le principe est fondé sur un principe, on va à Besant Hachem. D'ici encore, peut-être 5-6 mishnaïot, tout deviendra beaucoup plus, beaucoup plus facile et, et euh, vivant, on va dire. Le, le principe d'abord, c'est de savoir comment prononcer un éder. Il y a une règle de base Ishkaflilindor lindor neder nazir", ou bien c'est une règle dans tout le mot aflaa, qu'on qu écrit qui aflé, l'afli, c'est-à-dire qu'il exprime clairement. Il y a une règle si je veux m'interdire un. Hein, une chose, je veux ne pas manger de viande aujourd'hui. Je vais interdire toute la viande sur moi par les sournes et C'est le sujet de notre Mishnah, on va commencer concerner d'air. Ouais, je veux pas, pas manger de, de, de, de viande aujourd'hui. Il faut que j'interdise la viande avec une formule agréée par la Torah. D'accord C'est-à-dire, si jamais je vais me dire euh, euh, que la viande. Je considère la viande comme du cochon aujourd'hui. Alors, c'est pas. Que ça veut dire quoi Ça marche pas. Il y a plusieurs raisons pourquoi ça marche pas. On aura l'occasion de découvrir, surtout dans la prochaine Mishnah en réalité. Ça marche pas. Il faut que tu prononces un, un interdit clair, clairement. C'est-à-dire quoi dire la viande comme du cochon Ça signifie quoi que, que, que la viande et les roses, elle est quoi Que tu t'interdis comme du cochon ah, C'est pas assez clair comme histoire. Il y a encore un autre problème beaucoup plus essentiel qu'on va plutôt dans la prochaine Mishnah. Donc du coup, tu n'as pas, pas dit une formule, parce que ça ne suffit pas de vouloir interdire des choses, il faut aussi le, aussi le dire clairement. Maintenant, du coup, puisqu'on s'intéresse à dire clairement, alors on va s'intéresser à une question essentielle, qu'est-ce qu'on appelle un langage Si on a des codes de société, je sais pas, moi en France, dans les banlieues, on n'est pas capable de parler à, en verlan, comme ça c'était il y a plus de 20 ans quand j'ai quitté la France, peut-être aujourd'hui on parle à mon droit, parce qu'il faut parler le verlan de l'envers, je sais pas, peut-être. En tout cas, il y, a, il y a tout un jargon, en fait. Est-ce qu'il est agréé, est-ce qu'il est toléré, cautionné Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça engage de dire ça Imaginez des, des, toutes sortes d'expressions avec lesquelles euh, les gens jurent, et il y en a, d'accord Chez les commerçants, on jure, c'était fréquent à l'époque, on jurait pour, pour s'engager à faire des choses, on à dans le qu'il ne fallait pas le faire. Mais en tout cas, concrètement, les, euh, on jure pour se promettre des choses. Alors si on utilise des termes comme ça, avec le temps, vous savez comment ça se passe on, un, un mot, on dit un mot, puis après on le déforme, puis après on le déforme, on se retrouve avec des, des mots tout bizarres, qu Initialement, si on retrouvait la, la chaîne à partir duquel le mot initial il a fait aboutir à ce nouveau mot, ça, est, on le retrouverait. Est-ce que ça prend un statut de mot Parce que si ce n'est pas un mot cautionné, alors qu'est-ce qu'il faut cautionner pour cautionner un mot C'est quoi Qu'il soit admis dans la rousse, dans le petit Robert, ou bien qu'est-ce que. Alors, il y a des règles. C'est la, la problématique qu'on a dans la, dans la première partie Médarim. Le, le, le bon langage à faire. Mieux que ça, même, je vais rajouter encore, Khamim avait un intérêt à ce que les gens ne disent pas le mot « neder ». Parce que le mot « neder » dans la Torah est écrit « neder hashem. Et pour que les gens évitent de prononcer le « shem » Hachem, alors eux-mêmes, Khamim, ont parfois poussé à, à admettre, à cautionner d'autres termes pour définir le « neder ». Comme ça, ça fait que les gens, ils n'ont pas sur le fait dire dire neder » ils disent « neder, disent neder hashem pour ça, ils ne prononcent pas le « shem » Hachem. Alors que ça, annoncé ça comme le « nederim ». C'est un autre avis en fait. C'est quoi les kinuim Tout ça, c'est ce qu'on appelle les kinuim. Les khanot, quelqu'un, c'est mekhanesham le, le, un, mekhabro. C'est quelqu'un qui a un c'est quelqu'un qui a un petit surnom. C'est surnommer les choses. D'accord C'est ce qu'on appelle les et les darim. Alors là, on va découvrir maintenant pour les, quels sont les mots qu'on a donnés. Et donc du coup, on va partir avec konam, c'est le premier terme initial. Euh, je traduis le mot. Alors on va découvrir ce qui a son ami. Konam. Konach, kunas, ce sont des termes selon les langues de l'époque, que les kunamotes c'est plus fréquent. Ah, entre parenthèses, comment on dit dans le cas kalnidré, Kalnidré ou jvoué, bekuname, kunam, vekunaché, bekunasé, c'est des termes vous vous les voyez Tout ça, c'est des termes de, de, de, de. On prononce les nerfs, les néderim, qu'on a prononcés sous, de toute forme de. de toutes sortes d'expressions, d'accord En tout cas, la Mishnah nous dit tous ces termes-là ont un statut de Haré et lou que Haré et les Korban, leur, initialement, ce sont des Kinouim pour définir un Korban. Soit, ça fait entendre dans une autre notion, mais que je ne vais pas la développer trop tout de suite, mais plutôt dans la prochaine Mishnah, mais qu'on avait exprimé que, expliqué que pour pouvoir penser à un éder, on, on a aussi une autre solution, et même mieux que ça, c'est la solution la plus complète, c'est de comparer l'interdit qu'on va interdire à un korban. C'est-à-dire que la viande que je vous ai dit qu'aujourd'hui je ne vais pas manger de viande, il faut que je prononce un néder en disant, hein, le, je peux prononcer le néder en disant, la viande est comme de, un, du bassar khatat. La viande, c'est comme du khatat aujourd'hui. Une me une phrase pareille, ça engage à, au néder, tu as prononcé un korban en lui en nous de Matpis Bedavar Kadosh. Tu l'as recopié, tu l'as pris, la kdusha. Qui était dans les, dans, les, dans les coachings, tu l'as dit que tu l'avais appliqué aussi sur la viande aujourd'hui. La viande avait interdit de parler sur Et donc, tous les mots qu'on a utilisés maintenant, kunam Kunar Kunas, ce sont des termes de Kinouille de surnom pour les corbanotes. Ok En deux mots, si je veux dire que maintenant, la viande sera pour moi comme un sacrifice aujourd'hui, je le dis en français, et bien, comme une holocauste, et bien ben, ça engage. Ça y est, la, la viande es interdit, ben, est interdite de les sur si tu la manges. On frappe, on donne des 39 coups et tout ça, il faut, il faut faire les Nedarim. Maintenant, à part ça, il faut bien préciser, dans, parmi les différents interdits qu'on peut s'interdire qu par la parole, il y a ce qu'on appelle les nedarim, il y a les jvuotes, il y a les haramim, et les korbanot, et il y a même le, la nézirout aussi. Tout ça, ce sont des. C'est des. Toutes sortes de choses qu'on va interdire grâce à cause de sa... Parce qu'on a prononcé quelque chose, on se interdit. Il y a une différence entre un éder et une chevua. Et les charamot, c'est... Entre parenthèses aussi, de nouveau, regardez, dans le cas on dit « va On parle du hérém. C'est quoi un hérém cest veut dire qu'on veut s'en interdire que personne ne puisse ne puisse en tirer profit. On l'a rendu hérém, par là on le donne au bâtiment on peut le donner... On découvrira tout ça, d'accord, mais le principe, il est que, il y a toutes sortes d'interdits qu'on plusieurs sortes d'interdits qu'on que qui qu s'appliquent parce qu'on les a prononcés. Neder, Jevoa, et kherem, ainsi que Nezirout, et Corban, ça va ensemble, parce que Neder et Corban, ça va ensemble. Donc, du coup, la Michale va me dire, bah, tu sais, tout cet termes-là, on le cautionne. Les trois premiers, Konam, Konachounas, ce sont des termes cautionnés pour le. Euh, les, le korban le et donc par là on va prononcer un éder, et si à la place de dire cherem, t'as dit, ce sera un cherek, cherek cheref are lo le cherem nazik, naziyach, paziach are lo le nazirut, ces termes-là, ça ressemble au mot nazir initialement, regardez, nazir, nazik ou bien nazir naziyach, ou encore paziach cette fois-ci ça ressemble à nazir c'est des termes de l'époque et bien dans ce cas-là, are lo le nazirut ce sont des termes cautionnés pour euh, prendre sur soi une, une, une route Et s'il a dit « shvuta shkuka »,« nadar bemota », s'il a dit le terme shvuta » au lieu de « a juré, c'est vraiment « shkuka ». Alors c'est quoi la « shkuka » C'est pas la « shakuka ».« Shkuka » c'est encore un autre terme. « ok? Alors, nadar bemota » Il a fait un « vœu en prononçant « bemota ». C'est quoi « mota » Ben si vous regardez dans le Targum euh, dans, dans, dans la Torah, on parle Momata, en Armin, on, on appelle la joie comme une Momata. Donc tout ça, -kin le Kinoïm, le vois ce sont des Kinoïm avec lesquels s'appliquera sur lui le devoir de respecter son, son serment, il a juré, il s'interdit par la loi des jeux cette c'est ainsi, -er pas des D'accord Vous avez compris l'idée, c'est l'essentiel. les termes, est-ce qu'ils sont encore d'application aujourd'hui Je ne sais pas. En tout cas, on élargit le tir aujourd'hui, parce que si on y a un terme qu'on va exprimer, par lequel on exprime comme ça un éder, imaginez, peu importe Imaginez quelque chose de sérieux, d'accord, je ne parle pas de tous ceux qui disent sur leur Torah, sur leur Torah, la vie de ma mère, je parle de celui qui parle de manière clairement, et euh, je ne sais pas moi, toutes sortes de, de, de, de, de, de, de... prenez de chez l'égoïme, s'il y a quelque chose comme ça avec lequel on, on, on s'engage en jurant, ouais, et bien dans ce cas-là, celui qui prononce un terme pareil, il s'engage par la rône des parce que ça prend un statut de petit comme ce qu'on apprend dans notre mission, d'accord et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Aslach comme tout le